Tout commence au Cameroun. La beauté de la nature. Dans son degré le plus défavorable du terme. Des le ur. Un homme doté d'un engagement particulier. Bakaka Boy. Gravit remarquablement les échelons de sa vie de succès. Dans la reconnaissance de l'élan altruiste de la famille nucléaire, ici même en Afrique. Un homme pas comme les autres. Enfin, c'est le musulman, Un travailleur des circonstances parmi tant d'autres. Un artiste au-delà du commun musical. Cette histoire est une réalité tirée des bas-fonds de la vie quotidienne de nombreux Africains. Le dur labeur de sa vie polyvalente marque un respect particulier. À l'endroit de la famille des petites associations et des petits métiers du bled, L'informel. Enfantillage. Cureur de rigoles. Mototaximan. Boucher dans un marché de la place. Maître d'œuvre dans un chantier environnant. Chef d'entreprise. Chef traditionnel. Et multiculturalisme. Ma famille. C'est l'humanité qui gagne. Perle rare, un metteur en scène, un acteur, un adepte du style, un chanteur de charme, des lignos le bel ur, pas caca boy. Toute sociabilité commence par la famille biologique. L'amour entre frères et sœurs autour d'un mai. Oui, La collaboration entre les co-épouses pour donner satisfaction à leur époux dans l'effervescence communicative. Merci beaucoup mon père, merci beaucoup, merci beaucoup, merci Merci, merci beaucoup mon père. Merci. Eh mon fils, c'est du Merci beaucoup. Là. Merci, merci beaucoup, et merci. Euh, un peu comme c'est ci Merci, oh la mère. Je copie, je mange une fois. Seigneur. Alors. Alors. Merci la Hey! merci beaucoup. Dans notre pays, l'habit ne fait toujours pas le moine, surtout dans les métiers d'endurance. La réalité du terrain demeure un mystère, comme la vie de l'homme sur terre elle-même est un mystère. One day, one day, they Wow. Bien, oui, maman. Bonsoir. Est-ce que vous oui, Il n'y a pas de de pas Voilà. ma mère, bonsoir. Qu'est-ce qu'on kilos. kilos. Service express, la mer. Perdons-nous, j'en là. temps. La mer, Tu peux te Eh, la mer, si tu ne laisses pas 50. et bon. eh, la mer, si. Tu me pas, bon. Voilà. D'accord, là-bas, dépêche-toi donc. Bon, je vais faire rapidement. Dépêchez-vous. En deux minutes, là, ça sera livré. Mais, mais, mais depuis, là, c'est comment? En deux minutes, c'est livré. C'est quelque chose que tu devrais puir depuis. Mais c'est comment? <rire> non, n'inquiète pas, bon, bon. pas, boss. Ah, ça, ça c'est un problème que ça fait depuis, c'est si bien <rire> que tu devrais puir. Regarde, tu te frotais ici. C'est là pour se livrer. Vous voyez comment c'est beau là. Oui, c'est beau, mais c'est un peu un genre là, mais il faut, faut, faut être rapide. Oui, oui, oui. Il oui, oui. faut être rapide. Ah. Ah. Voilà. Tic, tic là-bas. Voilà. C'est propre. Non, là c'est bon, c'est bon, un bon travail. Il est cher le chantier. Il est cher chantier, là. Il est cher le chantier, là. Oui, on arrive à des huit ans. Il est en train de regarder d'abord ce qu'il est en train de faire, là. Bon, bon, là, tu fais un bon travail. Tu fais un très bon travail. Merci, boss. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Si les autres faisaient comme toi, ça devait être bien. Mais là c'est bon. Là c'est bon. Merci, merci. On peut aussi boss. être malhonnête comme les autres les techniciens, mais ça va, c'est bon, c'est bon. Merci, merci bon. boss Merci. Oui, oui. C'est bon. de retour dans son quartier encore appelé Don Quata, Avec sa femme enceinte, dans une dimension améliorative, Deligno le Belieu ne souhaite jamais abandonner ses amis de galère. Ses frères de rue appelés Sweet Boys, tout simplement parce que la vie est en train de lui sourire. C'est un homme qui démontre sa philanthropie dans la mesure du possible et du perfectible. On a deux On Ça va, on le tapé Le tapé On va le tapé le tapé le vous Non, Vous ne changez pas avec votre mentalité. Non, vous Comment <coughs> Un jour alors qu'il se rendait dans son entreprise, Déligno le Bellur rencontre en pleine ruelle, un marchand d'oreillers. Un jeune homme qui semble être passionné et dynamique dans la vente et qui démontrerait d'une humilité particulière. Ici, 15 000. Ça, c'est 8 000. Ah bon c'est pas un peu cher Viens, je vous donne 8 000. Rommanté 2 000, 2 000 boss, 2 000, 2 000, Rommanté 10 000 boss, 10 000. Achetez encore 2 000 boss, 2 000, 2 000 boss, Conscient de ce qu'est la valeur de l'être humain et de la confiance que ce dernier puisse mériter par ses actions, Deligno n'hésite pas à dépauler ce jeune commerçant de rue pour qui l'avenir professionnel n'était qu'une utopie. pas toi ça puisse entrer ici. Merci beaucoup, merci. Bien. Vous allez compter, hein Un, deux, trois, quatre. Pas d'embouchure. Merci boss, il n'y a pas de quoi, hein? merci boss, pas de quoi, merci boss, merci, merci boss, merci. Ça, Ça même un Montez-vous bien bien boss. Bert, bien bien est-ce que vous vous rappelez vous, vous rappelez moi n'est-ce pas oui, mais qu'est-ce que vous faites un coup avec ces oreilles là non non non non, non, non. non débarrassez-vous de cela d'accord non débarrassez-vous de cela vous pouvez vous débarrasser de cela pas vous pas allez boss. me suivre débarrassez-vous pouvez jeter jetez moi de oui. cela il n'y a pas de souci entrez bien, entrez, entrez pour faut Faire, allons-y Nous sommes arrivés. Vous pouvez sortir. Vous voyez ça c'est mon entreprise. Elle peut vous expliquer en quoi consistera votre travail. Alors, mon ami. Depuis plus, plus, plus de 10 ans, boss, que je souffre. Depuis plus de 12 ans. Depuis plus de 12 ans. Sentez-vous à l'aise, hein Merci, boss. Vous allez couper un poste très important dans mon entreprise. Hein. Disons 800 000. Bien, merci. Signez-y également. Signez-y également. Merci. Merci. Merci. Merci, boss. Merci, boss. Merci, merci, boss. Non, merci, boss. Merci beaucoup. Merci beaucoup, boss. Merci, merci, merci, boss. Merci. Commencez dès aujourd'hui. Oui, oui, très bien. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. devenue réalité grâce à l'aide fraternelle. Devenu membre de la famille, l'homologue Sawa prouve sa gratitude incontestable par sa présence sur les lieux sacrés. Ici, la présence du roi Bamenjou. La reine Bamiluké répond efficacement à l'appel fraternel du chef Sawa. La présence majestueuse du grand notable Bamenda. vivre ensemble comme une et une seule famille un maillon essentiel pour le développement durable